Don't you remember what happened? They're making me ill with her ugly words in my ugly dreams. Tell her to stop it, to go away and leave me alone. C'est un scandale qui depuis 72 heures agite les médias et les réseaux sociaux. En l'affaire dite des dîners clandestins. Des dîners luxueux. Des dîners dans un luxueux restaurant dans la capitale. La mise en lumière de soirées clandestines organisées en plein confinement par des figures de notoriété publique. Tout commence vendredi lorsque le journal de la soirée d'M6 le 1945 diffuse un reportage en caméra cachée. Franchement, euh, <rire> c'est le plus gros Poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Après, j'ai été piégé par une chaîne de télévision, enfin une rédaction, parce que j'apprécie beaucoup M6, donc je ne mets pas M6 dans, dans le lot. Moi, en attendant, je ne reçois pas de ministre, je ne reçois personne. Mais M6 est tenace et ne lâche toujours pas l'affaire. Dans un communiqué publié mardi soir, les journalistes maintiennent qu'une source différente leur a bien confirmé la présence d'un membre du gouvernement à ces dîners. Charlanson avait annoncé dans une interview qu'il allait recevoir Gabriel Attal. Ce que l'intéressé a formellement démenti en disant qu'il ne connaissait pas cette personne. Et moi, je sais euh, de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires. Yes Marlène, bien joué ça... Super bien joué, c'est ce qu'on veut voir, Marlène. Bien joué, ça. Tu le fais. Oh là, ça me fait plaisir. Marlène Schiappa révèle, sans le faire exprès, que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a décliné une invitation. Problème, c'est la preuve qu'elle et son gouvernement sont bien au courant de ces agissements, contrairement à ce qu'ils affirmaient tous deux jours plus tôt. Écoute, euh, c'est de l'acharnement médiatique. J'ai l'impression que. Et ils veulent vraiment faire sauter le gouvernement. Voilà, je pense que M6 devrait s'occuper de vendre des appartements et, et, et de s'occuper du relooking des vieilles dames que de s'occuper de journalisme. Voilà. Euh, Pierre-Jean Chalençon indique également qu'il n'y avait qu'une dizaine de personnes à sa soirée. Nous maintenons qu'il y avait une quarantaine de personnes, comme le montrent les images que nous nous sommes procurées. Et que c'était payant. Qu'est-ce que vous répondez à cela eh bien pas du tout, je suis désolé. Euh, je ne sais pas, absolument pas qui est-ce qui raconte ces conneries-là. Ce qui est étonnant, c'est que tout était disponible en ligne. Les photos de ces dîners sont disponibles en public sur Instagram. Un site était même dédié à ces réservations avec des menus. Sur la page professionnelle du chef Christophe Leroy qui cuisinait ses repas, un onglet renvoyant à une page dédiée à la réservation d'événements au Palais Vivienne est apparu entre la fin du mois de janvier et la fin du mois de mars, d'après l'article de Libération. Bien sûr, après la polémique, le restaurant a fait profil bas et a rendu son site inaccessible. Sauf qu'un petit tour sur Web Archive a permis à Vector.h, un profil sur Twitter, de vérifier que le mois d'avril était bien rempli, et ça malgré les annonces du monarque. En plus, je n'ai pas de cuisine alors ça va m'amuser parce que hier nous avons ouvert le, le palais Vivienne à des journalistes etc et ils ont bien vu que nous n'avions absolument pas de cuisine puisque depuis le mois de décembre je suis sans cuisine. Alors regardez ces images exclusives qu'on euh, s'est procurées, c'était il y a quelques jours cette fois, quelques semaines et vous le voyez en fait c'est dans les coulisses du palais Vivienne. Je, je, je ne récuse pas mes paroles puisque c'est la vérité. Vous savez moi je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux de généreux. J'invite souvent, mais quand j'invite, c'est pas pour faire payer les gens. Le menu, et on voit surtout le prix et la date, difficile donc de, de contester, vous voyez, au Palais Vivienne, 220 euros par personne, jeudi 1er avril, dîner et bal. Eh oui, j'ai appelé ça un, un, un, un poisson d'avril parce que c'était le 1er avril. Pierre-Jean, est-ce que, que c'était payant, que les... que payant Parce qu'on a vu 220 euros, c'était payant ou pas Rien. Excuse-moi, je t'entends pas. Est-ce que c'était payant <rire> Merde. Ah, écoute, moi, j'ai pas fait payer. J'ai fait payer personne. Est-ce que les gens ont payé 220 euros Ah, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne ah. pense pas. Mais en tout cas, moi. Mais, euh, mais vous l'avez vu, je ce menu de touché. Christophe Leroy Vous l'avez vu, ce menu de Christophe Leroy On, on l'a montré à l'antenne. Vous l'avez vu. Je l'ai pris... Ça sort d'où euh, Franchement, on, on, on, ce sont des choses subalternes. Est-ce que, est que Christophe Leroy a arnaqué les gens en les faisant payer 220 euros pour une soirée qui n'existe pas Est-ce que c'est ça votre mais version Non, je n'organise pas de dîner, je n'organise pas de soirée, je n'organise absolument rien du tout au Palais Vivienne. Quand j'invite les gens à dîner, c'est moi qui fais avec la cuisine et les menus à 400, 300, 500 euros, je n'ai jamais, je ne sais absolument pas ce que c'est que euh, ça concerne M. Leroy. Euh. Christophe Leroy, cuisinier de la jet-set depuis les années 90 et ne faisant guère mystère de ses activités de restaurateur clandestin depuis le début du couvre-feu. C'est également en ligne que le cuisinier des stars vantait ses plats servis dans les réceptions données au Palais Vivienne par Pierre-Jean Chalençon. Eh bien mon cher Christophe, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui C'est superbe Les magnifiques moriques sont les premières moriques qui viennent de l'Himalaya. Ah, C'est quasiment Jurassic Park exact. <rire> Après la déclaration de Pierre-Jean Chalençon il y a une, une ampleur politique et médiatique euh, énorme, vous, vous dites quoi à ce moment-là bah, Je dis, quel euh, con Quel con, Pierre-Jean Je lui dis, je l'appelle, j'y ferme ta gueule Depuis les révélations de M6, les éditorialistes, intellectuels, médiatiques et autres journalistes politiques, d'habitude si prompts à condamner le moindre écart de ces irresponsables de français, ces grands-enfants qui ne respectent pas les gestes barrières, toutes ces personnalités, d'Elisabeth Lévy à Pascal Pro, en passant par Patrick Cohen, semblent s'entendre pour minimiser les faits. Non mais je, je, je vous assure, j'ai beaucoup réfléchi cet après-midi, euh, on a discuté autour de ce sujet, etc. Et, et, et vraiment, ça, ça me sidère l'importance accordée à ça, et, et, et je vous dis, la, la méchanceté, la fureur. Mangeant les riches, ça... Moi, je suis très réservé parce que ça, c'est la haine de ce pays. La haine contre l'argent, contre la richesse, que c'est mal de gagner de l'argent. Oui, euh, ça donne le sentiment, élite, de privilégier. Tout le monde à commenter l'hypothèse des ministres pendant des plombes et des plombes. Mention spéciale à Julie Graziani, chroniqueuse BFM TV. Le pitch du scandale, une caste de privilégiés se croit au-dessus des lois. Et il en faut pas plus pour que ça s'enflamme. Et vous dire, est-ce que ça peut cesser Parce que personnellement, euh, je trouve que ça suffit. Que reste-t-il Il reste des dîners qui sont organisés à la frontière de la légalité, en jouant sur la zone grise qui entoure les règles de réception chez soi, ce qui est permis, interdit, toléré. Alors. Là, on a un cas, parce que c'est la crise sanitaire, donc ça sort dans la presse, mais les rêves partis se poursuivent en parfaite illégalité depuis une trentaine d'années, selon un schéma bien rodé. Il reste ensuite des comportements d'arrangement avec les restrictions sanitaires qui sont très largement partagés en réalité à tous les niveaux de la population et qui ne sont pas du tout le fait d'une micro-caste de privilégiés, comme on peut le dire. Alors d'où vient ce sentiment d'impunité des liens, des fêtards avec l'extrême-gauche parce que le milieu des rêves partis est extrêmement lié à l'extrême-gauche. Et l'extrême-gauche, ils ont une astuce qu'on n'a pas, vous et moi, c'est qu'ils savent utiliser la crainte et la culpabilité de la police eu égard au risque de violences policières. Mmh. Donc qu'est-ce qui reste au fond du fond pour finir Il reste des mets de luxe, le prix élevé des agapes, et c'est là où ça choque, parce qu'en France, on déclenche à coup sûr une émeute et des révoltes avec des photos de caviar et de champagne. Donc ils se mettent dans une situation où, pour les déloger, il faudrait faire usage de violence, qu'on va évidemment pas faire, et de cette sorte-là, eh ben, ils ont gagné l'histoire. Mais surtout, au-delà des euh, sincères euh, indignations motivées par des soucis sanitaires, il reste la délation et il reste l'esprit de vengeance avec ces hashtags euh, « Donnez les noms euh, » et « On veut des démissions non, ». N'empêche non, que si je m'écoutais, il y a des soirs... <rire> Je la signe, ouais. Et j'avoue que franchement, euh, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. Eh bien, moi, j'ai de l'humour, mais, mais aujourd'hui, on a oublié l'humour. Des proches, aujourd'hui, seraient Essrine, et oui, moi, mais... aujourd'hui, je suis un peu le. Le, le pire des proches. Le fils spirituel de tous ces gens-là. Donc, bah, j'ai ouais, ouais, ouais. ça parce qu'elle m'a tellement agacé. Ah, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est de mmh. la haine. De la haine brute. Mais. Ça a pris une proportion oui. Ah oui. que je trouve euh, démesurée. Il n'y a pas d'affaire. Sur France Info, l'économiste Éric Delannoy estime lui que cette polémique est injustifiée ça fait jaser parce que ça choque, parce que certains médias aiment bien le sang. Depuis des siècles, tous les, les analystes de, de, de l'âme française disent c'est à la fois le peuple le plus léger, le plus sympathique, le plus chaleureux et en même temps euh, le plus violent, le plus brutal. Euh, de, on, on danse le menuet et après euh, c'est les sans-culottes euh, qui massacrent euh, tout le monde. Vous voyez, a... Soyons plus sains que ça. J'ai vu euh, sur les réseaux sociaux On veut les noms. Euh... Ouais, non. Ouais, c'est l'esprit, euh... l'esprit sans-culottes. Ah oui. Qui nous anime Non, qui ne nous anime pas, précisément. Bah, qui anime en tout cas la société française. Mais, mais je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance comme ça euh, assez sidérante et, et à, qui nous ramène à ce genre de, de, de, de violence. Il y a un côté de lutte des classes. Quoi. Il y a un deux poids, deux mesures dans ce pays. Une pour le peuple, l'autre pour les riches. Et les discours faussement inutiles et ridicules d'un président à bout ne convainc plus personne. Là, par exemple, on est au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ça s'enjaille encore début avril. Face aux preuves, la ministre Frédérique Vidal a expliqué qu'il ne s'agissait que d'un moment de convivialité. heures au soleil avec Jean Castex, ça va être top. Parce que l'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous. Les contrôles. Les sanctions seront renforcées. Mais quand le gouvernement préconise maximum 6 personnes, y compris en famille, euh, voilà, et que vous réunissez 38 personnes plus le personnel, vous comprenez oui, qu'il y, y a une erreur. Vous avez raison, mais est-ce est que beaucoup de gens ont des appartements de 565 mètres carrés Je vous laisse la réponse. C'est simple, hein. Pendant que les riches bouffent leurs truffes à 1500 balles, les autres se prennent 405 euros d'amende pour avoir bu du rosé sur la plage avec la présence d'une dizaine de gendarmes, dont certains équipés d'armes lourdes. Enfin quand même, écoutez, c'est est, est aberrant. J'ai l'impression que c'est Big Brother. Enfin, excusez-moi, je... Il y a eu aussi cette histoire où un type s'est pris une verbalisation parce qu'il a voulu prendre l'air 5 minutes sans masque alors qu'il était seul et en extérieur, alors qu'il télétravaille depuis plus d'un an. Un patient au RSA qui était venu consulter son psychiatre a écopé d'une amende pour avoir mal rempli son attestation. Et puis bien sûr, le grand classique, la sanction à SDF parce que bon, un, il avait qu'à avoir à chez lui et que bah voilà, il faut juste respecter le, le confinement même quand tu... même quand tu peux pas te confiner quoi. En tout, 2 200 000 amendes d'au moins 135 euros et allant jusqu'à 3 750 euros ont été dressées depuis le début de la pandémie. Certains se sont même retrouvés en prison pour non-respect des règles sanitaires. Euh, et c'est une sorte de lutte des classes, c'est même pas une sorte, c'est la lutte des classes qui revient en 2021. Je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. Je travaille pour Napoléon, pour l'histoire. Alors là, on essaie de, de, de me faire taire et en même temps, on essaie de, de faire taire Napoléon. Dis leur envoie mais je te dis, il leur envoie Bye bye, everybody. Bye bye. I love you, baby. tel Napoléon Pierre-Jean Chalençon N'oublie pas de fermer ton palais Quand arrivera le 1er mai Pierre-Jean Chalençon Méfie-toi des allumettes On a déjà cramé le fouquet